Monsieur, au Cameroun, on parle désormais d'entrepreneuriat jeune. Il y a une jeune dame qui naturellement a pensé à se lancer dans l'immobilier en mettant sur pied une résidence, résidence hôtelière. Sa fille groupe, la maison qui ne laisse plus personne indifférente, la maison qui appelle sans trop de plus de clientèles, sa clientèle. Rendons-nous à présent à l'intérieur pour accueillir ou encore pour recueillir les propos de notre PDG. Question de nous étaler son parcours. Question de nous parler des avantages de la maison, question d'inspirer également la nouvelle génération. Nous sommes en train de partir à l'intérieur pour rencontrer PDG de SAFI Group. Vous voyez, c'est l'accueil naturellement. L'accueil de mise, vous voyez. C'est tranquille. Merci, bonjour. Waouh wapi ma femme <musique> veut juste me voir entrer Le monde veut me voir chanter Nao Satek et Na Long idée ou l'ingor alors mesdames et messieurs, pour votre plaisir comme annoncé tout à l'heure, nous sommes bien sûr avec notre PDG de Safi Group euh, qui naturellement va nous essayer de nous étaler son parcours, euh, de permettre également à la nouvelle génération de comprendre qu'il faudrait euh, se battre. Je suis bien sûr avec elle très charmante, très dynamique également très souriante. Euh, bonjour. Euh, bonjour. Ouais. Nous sommes euh, amis vais... d'être au Safi. Merci de nous avoir accueillis ou encore ouvert les portes. Merci déjà euh, pour votre visite ce matin chez nous, chez vous. Alors, quand on arrive premièrement au SAFI Group, on se pose la question, qu'est-ce qui pourrait laisser, euh, ou encore qu'est-ce qui pourrait amener un client à laisser tous les endroits dans l'agglomération littoral pour se rendre essentiellement au SAFI Qu'est-ce qu'il y a comme plus-value mmh, La propriété mmh. d'accueil, je dirais ici chez nous euh, la satisfaction voilà. c'est notre priorité. Mm -hmm. euh, c'est vrai, satisfaction notre priorité déjà parce que nous voyons des personnes qui euh, chaque fois font des tout ici. On se demande, mais ça fait combien de temps que Group existe pour qui est euh, cette affluence de clientèle Probablement un mois. Un mois. Depuis ah, de le 31 décembre 2021. Wow. Ah, un mois seulement, un tel espoir, c'est vraiment apprécié. Alors, au Safi Group, qu'est-ce qu'on retrouve facilement Vous avez ici mm -hmm. une résidence hôtelière. C'est-à-dire euh, les appartements meublés. Mm -hmm. Comme appartements meublés, nous avons des appartements de chambre, ouais. deux douches, mm -hmm. un water closer pour vos étrangers. Ouais. Une cuisine bien éclairée, un très grand balcon et ensuite euh, vous avez euh, un salon ouais. et même une blonderie dans chaque appartement. Fantastique. Oui, nous avons ce qu'on appelle habituellement des studios ouais. et nous avons des chambres qui sont conseillées comme des chambres d'hôtel. Wow. C'est pour ça tantôt je disais c'est une résidence hôtelière. Donc quand vous venez dans le cadre de... Hôtel, vous êtes servi et bien servi. Vous venez dans le cadre des appartements, vous êtes bien servi. Et nous avons la sécurité ici 24 sur 24. 24, sur 24. Nous avons également un groupe électrogène automatique. Hein. Vous vous sentez pas qu'il n'y a pas de lumière en aucun moment. Mm -hmm. Nous avons le wifi qui coule à fleur. Donc euh, ici c'est le meilleur. Oui, c'est vrai, euh, madame, euh, sans trop user ou encore ramasser dans vos roue une fois été le passage, j'ai vu des personnes en train de célébrer, célébrer la euh, cérémonie de mariage. Et en même temps, j'ai eu entendre, euh, parce que vous avez fait allusion au wifi fi j'ai eu entendre qu'il y a un wifi configuré au nom des mariés. Est-ce que c'est parce que les mariés étaient proches des propriétaires de sa Group ou c'est parce qu'on offre ça comme plus-value à tous nos clients Voilà, j'oubliais. Nous avons deux salles de fête, une salle au rez-de-chaussée et une terrasse, qui aura bientôt une piscine et un jacuzzi. Mais pour le moment, nous avons une salle en haut, une salle en bas. Et le Wi-Fi, c'est par rapport à la cérémonie, celui qui diffuse la cérémonie an par exemple, j'avais une conférence, une dame qui faisait sa conférence. Mm -hmm. Le thème était le e-commerce. Le Wi-Fi était au nom de sa conférence. Wow. Donc, que ce soit un mariage, mm -hmm. que ce soit une conférence, que ce soit un baptême, mm -hmm. vous avez du Wi-Fi gratuit. Wow. Wow. Wow. Une Pour vos invités. Mm -hmm. Voilà. voilà. Euh, madame, euh, on aimerait aussi, avant d'aller plus loin, savoir la position exacte de Safi Group. Voilà, Safi Group est situé derrière les chorus à Maképé, non loin du Carrefour, petit pays. Et mm -hmm. Comme on dit dans tout corps de métier, est-ce que Safi Group, déjà à un mois d'existence, nourrit son nom, ou on pas puiser ailleurs pour entretenir les factures de Safi Group Non, non, non, non, pas ailleurs. Tout va bien, hein. Tout va bien. Tout va bien. Voilà. Quels sont les, les, les grands projets à côté des piscines annoncer quels sont les grands projets à venir de Safi Group. Mmh, les dîners chandelles, les repas en famille, des petits pique-niques. Bon. Tout ce que vous voulez. Hein. La résidence Safi Group est eh, derrière le collège Laval. Mmh. Maképé, ouais. Juste derrière le collège Laval. Mmh. Très belle ville. Mais... Voilà. Et à, côté, à côté de derrière Laval. Si euh, je suis à distance, n'ayant jamais fait un tour au Cameroun, comment puis je faire pour entrer en contact avec euh, Safi Krupp Donc, euh, nom Bien évidemment, ouais. nous avons les numéros de l'entreprise, ouais. nous avons une page Facebook déjà, ouais. alors, je tiens à rappeler, ouais. nous avons un site web ouais. et nous avons également une page Instagram. Ouais. Donc ça vous dire sur Facebook, je vais taper Safi Krupp". Et je vais me retrouver facilement. Et voilà, je voulais aussi ajouter, nous avons ajouté notre localisation sur Google Maps. Donc voilà. tu entres Safir Group, Douala, mmh. voilà, sur Google Maps, tu mmh. as la localisation. Voilà, j'aimerais qu'on accompagne tout le monde. J'aimerais que même grand-mami qui vient du village, ou grand-papi qui arrive pour la toute première fois ici, sous Douala, qu'il se refait. Est-ce qu'on peut avoir les contacts ordinaires, contacts classiques Contacts classiques de Safir Group. Mmh. Euh, nous avons un numéro WhatsApp. Ouais. De nos jours, même les mamies elles ont WhatsApp. Justement. Voilà. Nous avons un numéro WhatsApp, c'est un numéro orange. Le ouais. euh, numéro orange, c'est celui-ci. Je vais vous le. le... C'est sans souci, sentez-vous à l'aise, il n'y a pas de pression. Ok, je laisse un peu, peu de temps. temps de je je pas, laisse un peu de temps au... ouais, pour qu'ils puissent avoir quelque chose problème. à noter. Donc, on est en train d'attendre à présent le contact WhatsApp de Safi Group qui nous sera donné bien sûr par Monsieur le Secrétaire Général. À vous. Voilà, 691 27 72 66. 66. 66. Alors, donc, euh, on pourrait facilement se référer via WhatsApp qui est maintenant à la portée de tous. Mm -hmm. euh, Monsieur le Secrétaire Général, on vous souhaite très bonne chance dans la suite de les l'exécution de vos euh, tâches. Merci beaucoup, en ensemble, Merci pour l'accueil très chaleureux. Merci à vous. On en ensemble. Maintenant, quelles sont les difficultés rencontrées au quotidien comme ça mmh. Bon. Parlant des difficultés, actuellement, les clients, vous savez, il hein? mmh. y a d'autres qui aiment même se plaindre, même quand il n'y a rien. Il faut bien savoir le flatter. Mmh. Ils se plaignent que c'est cher. Ouais. Mais quand on le sait de leur euh... Ramina a la raison de mmh. leur expliquer, par exemple, mon appart m'emporte trois climatiseurs qui a 9 chevaux. Mmh. On a euh, le groupe électrogène, comme je vous ai tantôt. On pas ailleurs, ailleurs. Voilà, on a la sécurité, on a le packing. Mmh. on a tout ce qu'il faut pour leur satisfaction. Voilà. Donc du coup, euh, quand ils se plaignent et que tu essayes de leur expliquer posément, ils comprennent. Voilà. Bon, euh, allons d'une façon banale. Hein? <rire> On va aller d'une façon banale. Bon, si par exemple je suis en route pour le Cameroun, partant de la France, je suis euh, calé pour Safi Group. Euh, déjà dans l'avion, ou quand j'arrive à l'aéroport international de Douala par exemple, euh, je viens d'arriver au pays, je n'ai pas eu plus à les personnes, est-ce que Safi pourrait aussi euh, me mettre en contact avec les filles ou une fille avec qui voit passer la soirée. <rire> Allons-y comme ça oh, voilà. Just a question, en fait. C'est une question assez difficile. Complexe, en fait. Mmh, c'est complexe. Voilà. Bon, c'est complexe. OK, on comprend que c'est une affaire très complexe. Alors, euh, ça fait beau. Bah, comme on l'a dit, nos projets à venir, c'est euh, piscine. Des mmh, véhicules pour nos euh, gars de l'étranger. Mmh, ça veut dire que quand on arrive au Cameroun. Oui, nous avons même des déjà des un véhicule disponible, disponible. mais on aura plusieurs. Oh non, non, pour satisfaire je... toute notre clientèle. Justement, mmh, ça c'est mmh, des mmh. grands projets à venir mmh, mmh, mmh. de sa fille. comment on a fait pour la conception cette beauté euh, qu'on trouve nulle part ailleurs Comment on a fait pour avoir cette conception Est-ce que c'est vous-même qui avez eu l'inspiration du décor qu'on voit Parce qu Oui, je vous ai dit c'était ma passé. vision. Mmh. Je suis allé à l'étranger où j'ai logé dans un hôtel mmh. qui était presque comme celui-ci. Wow. Ouf, j'ai eu euh, le courage de leur demander où est-ce que vous avez acheté vos carreaux. Mmh. Ils m'ont donné l'adresse. Ouais. Et tout de suite, comme j'avais mon projet dans ma tête, j'ai fait mes conteneurs. Justement. Mmh. Alors, euh, nous sommes... Euh, je pense qu'on a presque tout parcouru. On n'a pas oublié un point ou encore un point. Alors, euh, sachant que quand on vient chez nous, il est question également de euh, manger, se sentir à l'aise. Et rappelons également qu'au SAFI Group, la toilette ou les toilettes sont des qualités. Première chose, d'abord un service à la clientèle de pointe. Ça veut dire être capable d'avoir des personnes qui savent s'exprimer face à vous, qui ont une attention particulière par rapport à ce que vous faites, qui savent vous accorder un respect, qui savent vous écouter. Deuxièmement, vous faites face à un espace propre. Parce que la propreté pour nous est quelque chose de super, super important. Pas parce que nous voulons nous prendre la tête, pour, comme beaucoup dira, des, vont dire, non, ils se prennent la tête. Non. En fait, c'est que on a une façon de voir les choses à un certain moment. On s'assure d'être épargné des petites euh, mycoses ou bien des petites euh, saletés qui peuvent nous occasionner des problèmes de santé. Ouais. Parce que quand on voyage, on ne se prend pas la tête, mmh. mais on adopte une santé fragile. Pas parce qu'on le veut, mmh. parce qu'on est habitué à, cet, à un rythme de vie. Quand on change de ligne, mais ça peut nous causer beaucoup de problèmes si on arrive à trouver des micros, des espaces sales et tout ce qui va avec. Ici, au fait Group, on a trouvé cela. Un service d'affaires, un personnel dévoué, qualifié, attentionné, soucieux du bien-être de la clientèle. On a trouvé un espace propre à la hauteur du standing que nous avons à l'étranger. Ceux de l'Europe vont en témoigner. Moi, l'Amérique du Nord, au Canada, je témoigne et ceux qui ont pu voir les images que j'ai dû poster dans certains réseaux mm -hmm. ont tous confirmé et sont unanimes sur le fait que tout est clé. Ouais. Et surtout, la sécurité est de mise. Le, le positionnement mm -hmm. est hyper stratégique. Pourquoi Parce que ça vous donne accès partout. Mm -hmm. Situé euh, à Makepe, juste entre les deux grands établissements qui sont connus, ça veut dire que l'identification mm -hmm. euh, est facile. Ouais. Parce que entre euh, l'école la, Laval mm -hmm. et euh, l'école Russe, juste derrière, vous allez voir un bâtiment qui est super clean, propre. Et pour ceux qui veulent une localisation encore plus différente, mmh. c'est juste derrière la, la, la résidence de Petit Pays, à Maquepay. Mmh. Et ici, on est sûr que on a un parking. Ça, c'est un élément. Ça, c'est clair. On a une sécurité. Mmh. On a un service à la clientèle mmh. et on a un confort et une propriété qui sont les éléments les plus importants pour que toute personne qui vient d'ailleurs mmh. se sente chez soi et se sente à l'aise dans son espace. Euh, beaucoup se posent la question est-ce que c'est une satisfaction est ce que c'est l'appel à d'autres clients est ce que c'est l'invitation à vos camarades qui sont votre côté s'il euh, si a jamais arrivé au pays qui essayent de faire un tour au safi mais moi la question que je veux ce que je me dis c'est que mm -hmm. je ne vais pas vous interpeller à venir au safi s'il vous plaît ouais. je mm -hmm. ne vous demande pas de venir au safi pourquoi mm -hmm. parce que le safi du haut standing mm -hmm. si je le fais j'ai peur que ça ne suffise pas à tout le monde. On n'a pas assez d'appartements, il n'y a pas assez d'appartements pour meubler tout le Canada. Mais ce que je vais vous dire, c'est que si vous pensez vivre dans un espace propre, approprié, adapté, ouais. sécure, contactez le Safir Group en avance. Ouais. Faites vos réservations selon votre planning au Cameroun, ouais. et vous serez parmi les heureux chanceux qui auront le privilège d'avoir un espace au Safir. Parce que si je vous dis que je vais interpeller tout le monde entier à venir au Safir, ouais. on n'a pas 2000 chambres. Il n'y a pas 2000 chambres, ça, pas 2000 chambres au Safir. Mais une chose est sûre, c'est que pour ceux qui seront parmi l'élite, qui auront plus la peine de choisir un amont réservé, ouais. ils pourront bénéficier du privilège d'avoir une chambre en saphir ouais. pour leur séjour. Ouais. Moi je suis encore, à l'instant où je fais cette, cette bande vidéo. Mm -hmm. Peut-être à la diffusion, je n'y serai plus, je serai peut-être déjà rentré, mm -hmm. mais sachez-le, dès que vous arriverez. Pourquoi pas demander que vous voulez rester dans la chambre du gallier C'est loger magique aussi. Ouais. Vous allez voir quel est le standing que j'ai avec feu. Et là vous avez, vous avez une petite idée de, de quoi je parle. Bon, euh, chez nous, nous les Africains, c'est vrai, euh, quand on passe à la télé ou à la radio, on a toujours euh, coutume de dire quand même euh, euh, bonjour à quelques personnes. Ici au Cameroun, on sait que Duvalet est là. Les amis euh, du Canada savent également que euh, Duvalet est là. Duval, est-ce qu'il y a quelques personnes à faire un rapidement pour sortir euh, j'ai peur de <rire> léser personnes... de... beaucoup de personnes. C'est moi, moi qui invite du aller à le faire. Hein? donc quelques personnes J'ai tellement, tellement de personnes pour mm. qui j'ai beaucoup d'estime et de mm. considération au mm. travers du Cameroun et même mm. du Canada ouais. que si je commence à euh, éliminer le ouais. je suis sûr que a... je vais faire des jaloux et des personnes <rire> de avoir l'impression d'avoir été oublié Pourtant, ce n'est pas le cas. Mm. Mais euh, de manière assez simple logique, ouais. je commencerai par dire merci à mon. Nami et frère Mathieu Fangois, ça, ça rappelle ça comme pour les circonstances. C'est clair. Ah. Parce qu'il s'est retrouvé <rire> au bon an au bon moment. Non, ouais. <rire> Donc, je ne <le> saurais ne <rire> pas passer à lui. Mm. Et je vais dire simplement des euh, euh, salutations les plus distinguées à toutes les autorités euh, de notre cher Pau pays. Ouais. Et quand je parle d'autorité, moi personnellement, je pense à ces personnes avec qui mm. j'ai euh, des trois collaboration syndical, je pense bien sûr à madame le ministre mm -hmm. Cortez Ketia qui est une maman pour moi, je pense mm -hmm. à monsieur le gouverneur de la région du littoral, mm -hmm. Djelonéva d'Ibois qui est un grand frère, je pense à toutes ces personnes qui, ça va être dur, dur, dur pour uh, permettre à ce que les Camerounais se sentent mieux de jour en jour, ce qui n'est pas tout facile. Mm -hmm. Duvalet aujourd'hui -du au Canada, Duvalet euh, très connu sous l'agglomération du littoral, Duvalet et ensemble mm -hmm. en on le sait, on dit un peuple sans culture comme zéro sans rue ou encore la culture n'est pas tout ce qu'il nous reste, on a tout perdu. C'est que nous devons savoir quand nous nous a rien appris. Alors du à côté de la langue de Molly très connue, à côté de la langue de Shakespeare, est-ce qu'on peut dire quelque chose en notre langue première au sortir Non, avant de dire quelque chose en ma langue, en ces différentes langues d'abord, je vais aller à la langue de Shakespeare parce qu'on n'a pas fait mention. Justement. I'm going to say for Who, who decide to be in Cameroon during a uh, vacation. Yeah. I'm just advise you, there's a good place. You know, when you are coming from United States, from Canada, from the North of Amer north America, mm. there's a thing that you like when you are going somewhere. Okay. You will need to get the security, you will need to get the customer service, because we know that how very important are the customer service in Canada or the USA. Mm -hmm. When you are somewhere that you can ask for anything and very fast someone can listen what you want mm -hmm. someone can try to give you the best that's something special in when you come to Safia bro you have a security yeah. there's a good security you have a parking because when you're vacation you need to drive because you want to make sure you're going to be you're going to go everywhere easily with the car you have a security you have a parking you have a beautiful place and the place is beautiful like in canada or usa because The person who decide to build this space, try to get more information about how those people live in Europe, how they are living in the USA, what is the standard of their life. They travel, that means they know about that. They decide to make sure we have to keep this best standing, depending on where we are coming from. Yeah. And especially on the top of all of that, the location is beautiful, just in uh, between um, La, La Bar School yeah. and college. Uh, Or you can decide to say just in the back of the Rabarabi Petit Payee house mm -hmm. in Makepe. It's more easy to reach to the place. Mm -hmm. It's accessible, secure, parking, customer service. What do you want? Mm -hmm. Just decide. Mm -hmm. Everybody cannot be in the place. Just take a time to call first. Before, try to book a reservation to make sure you will get a space. Mm -hmm. And then when you are in Cameroon, take your time enjoy the Safia Group. In my and I promise you will never regret. In language maternelle, I vais commencer to the language is un peu plus complicated for me, it's in of in the I of a a in ah, euh, Onaref, euh, Sabongari, Ga, euh, Baladi, euh, Baladi 2, et de of Namon. Tondo Warad, Douala, Tonuma. Euh, Makepe, Petit Pays. Euh, Mianda, Mianda, Mianda, Koutégen. Je connais plus. C'est dur. C'est dur parce que quand on a, ton, quand on a parlé, on a, on a toujours le début avec l'anglais. Euh, bon, et maintenant pour parler en baffant, parce qu'il faut dire que. Je suis également parenté de ce côté-là C'est là où ouais. euh, ça devient compliqué <rire> Oui, il faut que je souffle de première euh, euh... bon, bah, bon, on va dire pas première, mais bon <rire> euh, C'est là où ça devient compliqué Je ne dis ouais. te sort. au Cameroun Je suis venu au Canada, Europe, États unis Je suis venu au Cameroun Je suis au Cameroun, je suis venu au groupe Safi Group est maquette entre mmh. l'école Lav Laval et l'école russe. Et au Je petit pays. petit pays. Je que petit mmh. voilà. pays. Oui. un Je leur pays. Je suis un petit pays. Je suis pays. Je suis Je pour parking, C'est beaucoup, il y a tellement de choses C'est tellement C'est extraordinaire en fait. Alors, euh, qu'est-ce qu'on va dire pour sortir, madame PDG? Oh, merci déjà à... Euh, TV. TV, Vraiment, je vous sollicite. Merci, merci, merci, merci. Et courage à vous. Je vous promets mieux, euh, mieux que ça ouais. pour les jours à venir. Super. Alors, je ne manquerai pas de vous appeler, euh, même pour venir poser des petites questions à nos clientèles. À notre clientèle. Tout à fait. Donc, merci une fois de plus. Merci. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde toutes les grâces possibles amen. pour qu'ensemble, nous réussissons dans nos projets. Amen, amen. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes parvenus au thème de notre émission. Il était question de rencontrer notre PDG euh, du SAFI Group, euh, qui a été très éloquente et très précise dans euh, les réponses aux questions. Nous avons également eu euh, l'intervention du secrétaire général. Vous comprenez que ça fait beau vivre ici au SAFI, où, où que vous soyez dans le monde. Euh, N'hésitez pas de faire un tour de ce côté, Ou si vous arrivez pour, toute la, pour la toute première fois au Cameroun et que vous êtes peut-être dans l'embarras, ou encore, où vous êtes euh, un peu perdu, rassurez-vous, il y a Safi non loin de chez vous. Soyez à bon ou Vous avez Safi derrière l'école Laval, juste à côté de l'école russe, centre de publicité. A très bientôt pour une autre édition sur marché KTV.